Bonjour à tous, donc Cyril Fekete, je suis associé euh, au bureau de Paris de l'agence Artefact, nous sommes un cabinet de conseil en stratégie et euh, exécution de, de Data Science et d'IA, donc on accompagne des organisations dans la transformation euh, vers euh, l'utilisation de l'IA. Le, le propos que je voulais avoir aujourd'hui avec vous, c'était le suivant, c'est que nous observons un appétit croissant un intérêt croissant pour l'intelligence artificielle alors que ce soit dans les médias évidemment mais aussi au sein des organisations et pour autant une multiplication des challenges, que ce soit des challenges business ou techniques. Alors quelques, quelques chiffres pour, pour le présenter alors, traditionnellement on regarde toujours le marché américain aux états unis en 2018, 90% des entreprises déclaraient avoir lancé des, des projets d'IA en face de ça, euh, il y a 40% des cadres qui considèrent qu'il euh, est difficile euh, d'avoir accès à l'IA du fait de, euh, bah, de, des coûts, et euh, d'une expertise et d'une technologie qui sont coûteux, coûteuses. Par ailleurs, en complément de ça, euh, 47% des cadres signalent le fait que bah, c'est très bien l'IA, ça marche bien en POC, mais c'est très difficile à intégrer dans les écosystèmes et dans les process existants. Alors, ces, ces challenges sont réels, pour autant le bénéfice est lui-même lui, lui euh, réel et euh, tangible. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de, euh, de data hein, d'IA euh, appliquée au monde du marketing client, euh, que ce soit CRM ou médias. En fait, on, on voit surtout euh, et on accompagne beaucoup d'organisations dans la, la mise en place de, euh, de nouveaux types de cas, beaucoup liés au cycle de vie produit beaucoup liées euh, à, à des alternatives dans euh, le, la relation client donc le, parmi les premiers, les premiers, euh, les premiers cas d'usage évidemment il y a des éléments qui sont liés à des retailers parce que les retailers sont assis sur, sur, sur des, des amas de données hyper importants et dans une logique plutôt d'optimisation de, des services Alors, deux exemples concrets ici euh, l'amélioration de la disponibilité de produits en rayon pour éviter euh, des, euh, des insatisfactions euh, sur des, des, des produits à forte rotation donc on va venir prédire euh, du fait d'une un, diminution du nombre de passages en caisse de produits à forte rotation, on va venir prédire le manque de ces produits en rayon et donc planifier euh, la, la, le réassort en rayon et euh, dans le cas de, de, de la shopping list intelligente en amont euh, du passage en, en magasin, on va venir euh, prédire euh, au sein d'une liste qui a été prédéfini euh, l'absence le, le, d'un produit donc quand un utilisateur a l'habitude euh, toutes les trois semaines d'ajouter du lait à sa liste de courses et que cette, cette brique de lait manque euh, on va lui on va lui, lui recommander en parallèle donc ce que je vous disais il y a des, il y a des données très structurées liées au, évidemment aux transactions et à la forte fréquence donc, euh, on était dans le monde de la grande distrib dans d'autres sphères, notamment dans le monde de la mode ou dans le monde des call centers, on va être amené à avoir des données qui sont beaucoup moins structurées, beaucoup moins faciles d'accès en termes de, de, de, de travail de data science ou, ou, ou dire. Ici on a repris deux exemples assez, assez concrets d'acteurs qui n'ont pas forcément accès à de la donnée structurée dès, dès le départ. Le premier type d'acteurs sont les acteurs de la mode, prédire la désirabilité d'une collection qui est en train de défiler euh, ça peut se faire via la reconnaissance d'images des modèles qui ont défilé sur les réseaux sociaux et la capacité à ranquer le buzz de chacun de ces, de ces modèles qui ont défilé et ainsi pouvoir dire dans six mois quand ma collection va arriver en boutique voilà le succès que tel ou tel produit aura et donc il faut que j'augmente ma production de tel sac, de telle euh, paire de chaussures ou autre élément très important donc pour prédire la désirabilité d'une collection dans, dans le monde de la mode. Deuxième élément, c'est celui de, des call centers. C'est une donnée qui est hyper riche. Euh, call center, c'est un moment fort de la relation client, que ce soit pour des causes de départ, que ce soit pour des causes de, de closing, de, de contrat dans l'assurance, dans la banque ou autre. Et c'est un point très frictionnel, très stressant, à la fois pour le client qui vient potentiellement se plaindre, et pour l'opérateur qui, lui, n'a pas forcément une réponse immédiate euh, à, aux questions posées par, par le, le client euh, à plan. Donc, un des, un des éléments clés ici, c'est de pouvoir aider via des solutions d'agents augmentés l'opérateur a traité la demande via est ce que le sous-jacent qui est impliqué ici, c'est de la reconnaissance vocale donc du speech to text, la retranscription ensuite de ce texte en intention en demande réelle de la part de l'appelant de, de, de et une réponse proposée à l'agent, la meilleure réponse possible pour, pour ce, cet appelant alors donc, les sous-jacents de ces, de ces cas d'usage, évidemment, il y a un objectif d'optimisation des ventes, d'optimisation de la relation client. Et si on en revient au challenge initial, beaucoup d'organisations beaucoup en restent à un niveau de POC. Difficulté à scaler, difficulté à passer à d'autres silos de, de l'organisation pour en fait, industrialiser passer à l'échelle euh, et déployer l'IA à l'échelle de l'organisation. Nous, nos euh, no, no, no quatre convictions euh, sont les suivantes, hein. pour passer à l'échelle au sein des organisations vous avez besoin de quatre composantes clés, euh, la première étant une gouvernance unique et efficace, ce qui implique du, sponsor, du sponsorship de haut niveau, euh, pour une prise de décision rapide et, euh, et euh, la, la mise en place de plans d'action opérationnels rapides. Donc, c'est le premier élément, le, et, et évidemment le fait de, de, de faire participer l'ensemble du Comex pour briser les silos entre euh, bah, le marketing d'un côté, la supply, la finance, euh, la distribution qui vont chacun avoir leur POC, chacun avoir leur prestat, chacun avoir leur techno, et euh, créer euh, un, un, désordre, un désordre organisationnel. Donc le premier élément c'est gouvernance unique et efficace. Le deuxième élément, c'est celui des équipes euh, organisées euh, en, en feature team. C'est-à-dire que euh, des équipes qui sont multi-expertises, qui sont autonomes dans la réalisation des cas et dans la gestion de leur euh, industrialisation et du run de ces cas d'usage. Le troisième élément, évidemment, euh, il est technologique, c'est de pouvoir s'appuyer sur, euh, sur de l'existant, euh, que ce soit des technos open source ou des euh, providers de, de, de cloud. Et le quatrième, c'est la mise en place d'une méthodologie systématique de euh, sélection, test, industrialisation et run euh, de cas d'usage. Alors si on rentre dans le détail, euh, celui de la, de la gouvernance, un, un des points euh, clés qui pêche très régulièrement dans les organisations, comme je vous dit, euh, le disais, c'est le fait de rester... Le fait de rester à l'échelle d'un euh, POC, notamment lié à euh, l'absence de sponsorship de haut niveau, euh, l'absence donc de passage à l'échelle d'un cas d'usage qui aura traité peut-être un, euh, un élément des, dans le rayon des produits euh, frais je prédis l'écoulement des tomates mais je suis en incapacité de passer à l'échelle sur l'ensemble des produits frais pour la simple bonne raison qu'il y a un manque de budget un manque d'intérêt un manque de, de, de, de capabilities techniques pour intégrer à l'écosystème de, de, de livraison existant au sein d'un retailer donc ça c'est la raison pour laquelle il y a un besoin d'intégrer l'ensemble des, des, des du COMEX dans, ces types de, euh, dans cette IA Factory. Donc on retrouve évidemment euh, le CEO, mais également l'ensemble des patrons de, euh, de, de fonctionnels, le CTO qui a la responsabilité de, de, de l'ensemble des enablers, et euh, le Data Protection Officer pour s'assurer que les données clients qu'on va venir exploiter sont évidemment euh, légitimes. Deuxième élément, c'est un facilitateur je dirais, de coordination de l'ensemble des métiers. Troisième élément donc, qui est euh, la Team Agile, et, et, et, qui, et qui, enfin, sur laquelle on, on va venir faire un zoom, et enfin des partenaires euh, techno qui puissent évangéliser le comex, mais aussi euh, alimenter euh, la, la Team Agile avec euh, un certain nombre d'innovations euh, euh, provenant de, de, leur, de leur lab. Alors, sur la Feature Team... C'est un concept qu'on a emprunté à Spotify. Le principe d'une feature team, c'est une équipe agile qui a une responsabilité totale du cas d'usage qu'elle traite. Alors, agile, ce que ça signifie, c'est un ensemble d'expertises qui sont rapprochées au sein de l'équipe, donc des expertises métiers business, compréhension de, des attentes d'un porteur de demande logistique ou marketing. Donc là c'est l'agile product owner qui va en avoir la responsabilité. Une compétence data, capacité de modélisation et de test de l'ensemble des solutions qu'on pourrait apporter d'un point de vue data à une problématique business. C'est là où justement l'autonomie et l'objectif de résultat et pas de moyens et clé, c'est que, le, le, le, le, aussi bien de Data Scientist que l'ensemble des équipes vont avoir la possibilité de tester, de multitester des technologies, de tester, de tester des traitements spécifiques, de l'apport de nouvelles données, dans, la traitement, dans le traitement d'un cas. Et les, les, les, deux, les deux éléments complémentaires au, à l'AI Product Owner et au Data Scientist sont... Euh, sont le Data Engine <rire> oui. sont le Data Engine et euh, le, le DevOps le Data Engineer qui a une responsabilité de euh, de packager en fait l'ensemble du travail du Data Scientist pour faciliter par la suite l'automatisation et l'industrialisation du code qui aura été construit par le Data Scientist, premier élément et le deuxième élément c'est celui du DevOps qui s'assure lui de l'intégration de ces briques d'IA dans l'existant euh, technique. Alors, euh, les deux premiers enableurs sont plutôt organisationnels et process. Le troisième enableur, forcément, il est technologique, c'est l'utilisation euh, d'une platefo plateforme data, euh, cloud, exploitant, euh, exploitant donc les, les à la fois des... Des, des, des logiciels ou des technologies open source, des frameworks open source, euh, pour l'ensemble des traitements, Donc que ce soit de l'ingestion, stockage, structuration, analyse, visualisation de la donnée, aujourd'hui il y a un ensemble de briques techniques élémentaires qui existent, ensemble des briques technologiques euh, élémentaires qui existent et euh, aussi bien donc sur la, la, le, le traitement du code que euh, dans euh, le, la gestion des étapes de traitement que dans euh, le stockage On va y arriver. Euh, complément de ça donc, en complément de cet enableur euh, technologique, le sous-jacent technologique alors, un des éléments clés est donc de pouvoir euh, industrialiser chacun, chacune des, des, des, des, briques, des briques qui auront été construites dans le cadre des, des future teams. Alors, les future teams s'ajoutent les unes aux autres comme des Lego. donc j'ai la capacité de traiter une dizaine de cas d'usage en parallèle, parce qu'il y a une autonomie complète. De la même manière, elles vont contribuer à construire des briques technologiques élémentaires qui elles-mêmes vont s'ajouter les unes aux autres un exemple très simple, ça va être euh, des, des briques de traitement euh, de données clients, euh, de, de pré-traitement de, de ces données, notamment données de call center. Euh, on va venir euh, construire une brique de speech-to-text pour euh, transformer des, euh, des enregistrements audio en verbatim. Ces verbatim peuvent être utilisés aussi bien pour de l'analytics, comprendre à posteriori des calls euh, quelles sont euh, les, les problématiques générant du trafic vers les call centers et donc devant être euh, traitées en amont. Mais aussi elles vont permettre, ces, ces, ces, ces informations élémentaires, d'entraîner de, euh, un, un modèle de reconnaissance euh, qui va euh, du coup euh, servir pour l'agent augmenté en temps réel. Donc on peut, avoir plus, on peut avoir une même brique technologique qui va alimenter plusieurs cas d'usage. Donc c'est toute la logique donc de, de, ces, de, ces, de ces briques qui viennent s'empiler comme bah, du, du coup des Legos euh, et permettre de multiplier les cas d'usage et, euh, et donc d'avoir de, des, des, des, des, des cas qui euh, s'alimentent les uns les autres. Le dernier élément, euh, c'est celui d'une approche, donc une méthodologie euh, pour mettre réellement en place euh, ces, ces, ces cas d'usage. Les, les, les cinq étapes de, de la méthodologie sont. C'est une méthodologie très, très simple qui nécessite une application systématique. Donc, premièrement, c'est celui de la découverte, d'où le fait de déciloter l'organisation, pouvoir intégrer l'ensemble des lignes de métier à euh, l'identification des cas d'usage et euh, au sein de cette découverte, euh, récupérer l'ensemble des problématiques business, c'est là où justement euh, les équipes d'Agile Product Owner vont être clés dans le questionnement des équipes business et l'identification euh, des, des, des problématiques. Dans cette phase de découverte également, on va venir euh, sélectionner les cas d'usage avec, avec un, un, une obsession qui va être de pouvoir de, de, de, de s'attaquer à des cas d'usage qui ne sont que des cas d'usage sur lesquels on peut avoir une amélioration de, de, de, 10, de 10 fois. Donc typiquement, euh, pour vous donner des exemples dans la, dans la tech, ce, ce rapport de 10, euh, Google a lancé Chrome parce qu'ils avaient la certitude de pouvoir augmenter de 10 fois euh, la rapidité de chargement dans, euh, dans un, par rapport à Internet Explorer. Amazon a lancé euh, sa librairie parce qu'elle voulait avoir 100 fois la capacité de la plus grosse bibliothèque, euh, de la plus grosse, la plus grosse librairie euh, au monde. Donc ce rapport de 10, ce rapport de 100, c'est un une, une obsession que doivent avoir euh, les, les organisations quand elles s'attaquent à un cas d'usage pour éviter justement de rester dans cette logique de POC. Deuxième élément, du coup, dans la deuxième étape, après la phase de découverte, c'est celle de MVM. Alors MVM, c'est encore un nouvel acronyme, euh, qui veut dire Minimum viable Model, euh, là où jusqu'ici on connaissait le MVP. Alors le MVM a pour vocation à euh, valider, d'un point de vue data, euh, la possibilité d'améliorer la modélisation par rapport à l'existant. Euh, typiquement, si on prend des modèles d'écoulement, il y avait des modèles d'écoulement sur données sur données de cell in qui qui ont toujours fonctionné jusqu'ici. La question clé qui va se poser, c'est en intégrant des données de, de, de plans d'animation commerciale, de, de météo ou autres, a-t-on la capacité d'augmenter le nombre de points de, de, de, de prédiction Donc ça, c'est cette phase de, de MVM. La troisième phase est celle du prototypage, donc euh, au-delà de la validation data et de la validation d'un point de vue modélisation, euh, confirmer euh, le fait qu'on puisse construire une solution qui soit packagée et qui s'intègre dans l'organisation. Et enfin les phases de mise à l'échelle et d'optimisation, alors mise à l'échelle pour bah, traiter pas seulement la prédiction des tomates mais la prédiction de l'ensemble des, des produits frais, et euh, l'optimisation, donc le, le, dans, dans, le, dans la durée, s'assurer que, euh, que le, le modèle fonctionne et euh, intègre de nouvelles données et autres. Voilà, c'est euh, l'ensemble des, des, des briques qu'on va, qu va utiliser euh, d'un point de vue méthodologique. Euh, je pense que c'était l'ensemble des, des éléments qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Je serai disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup pour votre attention.